Bonjour à tous, nous sommes le 10 mai 2021, je vais faire une petite vidéo avant d'aller à mon travail. Euh, je vais faire ça assez rapide, je voudrais tout simplement vous parler ben, de ce qui se passe en ce moment encore au niveau des banques centrales. Euh, Jeannette Yellen a mentionné euh, les taux d'intérêt qu'on pourrait à un certain moment donné monter les taux d'intérêt. Euh, ce n'est pas le, le diagnostic que plusieurs hein, au gouvernement euh, ont. Là parce que dans le fond, euh, on sait très très bien que la hausse des taux d'intérêt, parce qu'on se trouve à avoir une pression sur le marché, de, le marché de l'emploi euh, explose aux États-Unis, euh, ici au Canada également, on a beaucoup beaucoup de pénurie d'emploi et euh, j'ai fouillé un peu euh, cette fin de semaine, dans le fond, on parle de pénurie d'emploi, c'est euh, qu'aux États-Unis, comme je vous avais parlé dans ma dernière vidéo, on se trouve à avoir beaucoup d'emplois de, qui sont euh, euh, pas euh, remplis, là. même Costco et euh, Walmart euh, parlent d'augmentation de salaire, s'en euh, aller à 15 de l'heure aux États-Unis, je parle bien, là, euh, dû au fait que, justement, euh, il y a beaucoup de personnes qui sont incitées à rester euh, euh, à leur demeure parce que, dans le fond, ils se trouvent avoir un surplus de 300 par semaine des chômeurs, là, aux États-Unis, je parle bien. Là. Donc, euh, et Janet Yellen euh, a dit, oh non, ça nuit pas à l'économie, ça, les 300 supplémentaires. Mais euh, là, il y a beaucoup, beaucoup de commerçants ou d'entreprises de, qui commencent vraiment à être choqués de cette situation parce que, euh, dans le fond, ce qu'ils voudraient, c'est d'avoir des travailleurs, et les travailleurs ne sont pas du tout incités à aller travailler, parce que euh, souvent, ils gagnent plus que euh, ce qu'ils ont sur euh, au travail, que, ils gagnent plus avec le chômage. Donc, euh, la nature humaine étant ce est en qu'elle je pense pas que quelqu'un va, euh, en faisant le calcul, va euh, perdre de l'argent pour euh, aller dépenser plus, parce que dans le fond, on dépense plus lorsqu'on est dans le marché du travail. Donc, euh, c'est une situation qui est euh, très bizarre. Et ce que je voudrais regarder euh, ce matin avec vous, euh, mm <laughs> Ben, J'avais d'autres euh, graphiques ici. Là. On va regarder justement, parce que l'or, euh, c'est quand même très, très, très positif. Là. On va aller voir ça pour terminer. Mais c'est euh, la, la, la dette totale là, qui continue à, à croître d'une manière exponentielle. Là. Vraiment, vraiment, on avait eu le, le, le départ là, de, il y a un an. Là, mais on continue vraiment, vraiment à, à gonfler les dettes euh, ben, aux États-Unis, un peu partout sur la planète. On sait à cause de quoi le fameux crise du coronavirus mais euh, ça se perpétue et c'est loin d'être euh, à, à la fin parce que J Jérôme Powell et même euh, Biden avec euh, ses plans euh, vont continuer euh, absolument à injecter euh, d'une manière massive de l'argent dans le système et malheureusement euh, ben, heureusement, on, on dit malheureusement pour les uns, heureusement pour les autres en ce moment les personnes qui sont plus démunies euh, commencent vraiment à souffrir aux États-Unis et on parle d'emploi, lorsqu'on parle d'emploi on parle de, de, de Tra, travailleur qualifié ou euh, euh, une main-d'oeuvre qui est quand même capable de se débrouiller, mais euh, on a euh, un autre graphique que je vais vous montrer tout à l'heure. Ben là, c'était pour vous montrer tout simplement que la dette continue à monter. Euh, ça, ça se trouve être... Euh, ben les actifs, là, ben, on dit des actifs, c'est que euh, la, la Fed achète tout ce qu'elle... C'est son bilan, là, tout, tout ce qui est euh, émis euh, comme bon du trésor de la part du gouvernement pour créer de l'argent à partir de rien. Ben, la Fed achète ça, ben, c les bons du trésor, et elle ajoute ça à son bilan tout simplement, et c'est ce qu'on voit sur ce graphique. Euh, donc, euh, pour vous dire que la machine euh, américaine euh, avec Jeannette et Hélène au trésor, et Jérôme Powell, euh, euh, continue euh, allègrement à imprimer de l'argent, et c'est loin de se terminer. Et on parle aussi de la théorie du ruissellement, euh, parce que là, on sait que les plus, les, la petite partie de très très riches deviennent encore plus riches, euh, et les pauvres deviennent plus pauvres, vous euh, profite moins de ce qui devrait profiter à cause de la richesse. Et la théorie du ruissellement, ce qu'elle dit tout simplement, si euh, on a beaucoup, beaucoup de riches qui ont beaucoup d'argent, eh bien, il va y avoir les miettes qui vont s'éparpiller un peu partout euh, dans la population. Et moi, je vois ça un, plus, un peu comme un système féodal. Euh, euh, c'est que les riches sont à la table et les pauvres, comme un peu dans, dans le, le, le, le, le, le, le, le, riche et le pauvre Lazare, là, dans les évangiles. Euh, euh, le riche est là, mange, euh, euh, allègrement à sa table et le pauvre aimait euh, euh, se contenter des miettes euh, qu'on laissait par terre, là, que les chiens mangeaient. C'est ce que l'Évangile relate dans le, le récit. Et c'est la même chose au niveau de, de la société américaine. On croit que les riches, euh, <coughs> excusez avec l'abondance qu'ils ont, ben, les miettes, qui tombent à terre, euh, pourrait nourrir euh, les classes euh, pauvres, la plèbe, euh, le petit peuple, euh, les pauvres, euh, euh, ben, en tout cas, c'est la théorie, la théorie euh, c'est de même qu'on explique, euh, la théorie du ruissellement qu'on appelle. Donc, euh, c'est ça, euh, le bilan de la Fed augmente parce qu'ils créent de l'argent à partir de rien, et qui en profitent le plus, ce sont les plus riches. Et euh, ça, je voudrais, je vous en avais parlé un peu, ça se trouve être justement la, la participation, le taux de participation au, au, euh, à la à l'économie, le travail, là, la, la labor, c'est euh, labor force participation taux. Et euh, regardez ce qui est arrivé on, depuis les années 2000, le taux de participation à, à, à, au travail, là, force du travail, c'est euh, aux États-Unis, euh, est en constante diminution. Et ce qui est arrivé avec le, le crash, le crash qu'on a eu l'année la, dernière, on a eu un grand, grand soubresaut euh, de ça. On est revenu un peu, donc la pop population euh, est moins participative euh, à à, à l'emploi tout ça donc euh, on se trouve à avoir vraiment vraiment euh, de ce, à ce niveau-là des, des euh quelque chose qui est vraiment outrageux parce que dans le fond euh lorsque on, on, il manque beaucoup beaucoup de, de monde sur le marché du travail, euh, une des raisons c'est que les gouvernements continuent à donner des aides surtout aux États-Unis au niveau du chômage, mais un jour ça va finir ces aides-là et c'est là qui peut peut-être on va avoir euh, la le taux de participation on repartira pas à la hausse, au contraire, on va avoir toutes sortes de d'aides sociales pour faire en sorte que euh, on puisse euh, tenir le fort que les plus riches puissent allègrement à continuer à s'enrichir. Mais le taux, euh, la labor force, là, participation rate, euh, on voit très, très bien ce qui est arrivé en 2020 et c'est n'est pas revenu du tout. Là. Et c'était à la baisse depuis des années. Et ça, ça se trouve être... Euh, le ratio euh, ok la population euh, euh, voyez qu'est-ce qui est arrivé en 2020 là c'est le, le en population ratio donc le, le monde qui sont en, à l'emploi on voit que il y a beaucoup beaucoup d'entreprises qui euh, euh, se cassent la tête pour avoir des employés ben la raison c'est que on a eu cette distorsion là ici et c'est pas revenu du tout donc euh, il y a beaucoup de personnes qui ont décidé de de lâcher tout avec les aides gouvernementales ici on a la PCRE ça va terminer bientôt, là. cet été, on a, Trudeau a dit qu'il rajoutait la PCRE, mais c'était 500 par semaine, ça va tomber à 300. Mais aussi, on a fait beaucoup, beaucoup de mal au niveau de l'économie, au niveau de les restaurants, on parle de le tourisme, tout ça. Donc, on a fait beaucoup, beaucoup de mal à l'économie. Comment est-ce qu'on va s'en sortir? Ça va être à suivre. Donc, euh, je vais terminer justement avec euh, peut-être... Euh, Graphique rapidement, ben ça c'est la masse monétaire que je voulais vous montrer qui continue à allègrement à monter, euh, masse monétaire M2 qui continue aussi allègrement à monter, la, masse monétaire, la, la, la vélocité de la monnaie que je vous ai parlé souvent, euh, euh, regardez euh, la vélocité de la monnaie, je vais agrandir euh, ça. Et puis on va terminer ça très très bientôt parce que j'ai pas beaucoup de temps. Donc, ça se trouve être la vélocité de la monnaie qui est, qui reprend pas du tout du galon. On se trouve à continuer une descente. Et euh, terminer euh, pour, bon, tout simplement avec euh, l'or et l'argent. Ben, Standard Poor's euh, vous montrer qu'on continue allègrement, on avait cassé le grand. Euh, euh, canal ici, là qu'on appelait un mégaphone. On est allé à, à la hausse et ça va continuer. Euh, je m'attends, bien entendu, à une correction très, très bientôt, mais euh, comme c'est parti-là, l'argent est disponible et euh, c'est 2 milliards qui s'en vient. Euh, ça, ça se trouve être le danger. Nasdaq, c'est la même chose, ça continue à à monter, et le l'or euh, ici, là, c'est ça que je voulais, ben, que je vous avais parlé dans ma dernière vidéo, mais là c'est ça, on a dépassé, là, je pourrais le mettre peut-être en, en bougie comme ça pour que vous puissiez voir, j'ai fait une petite flèche comme ça, on voit très très bien que c'est dépassé maintenant. Avec le RSI à la hausse. Est-ce que ça va durer ou on va continuer à marteler l'or et l'argent? Et on se trouve à avoir la même chose au niveau de l'argent. Le canal n'est pas encore tout à fait cassé, mais il y a quand même une force d'achat qui pourrait nous permettre de croire qu'on qu va euh, s'en aller à la hausse. Et au niveau des minières, c'est euh, la même même chose. Au niveau des euh, minières d'or et d'argent, euh, on est euh, là aussi. Euh, non, on n'ira pas voir GDX peut-être. Bon, XAU. On voit très, très bien que c'est cassé, ça s'en va à la hausse. Et là, le mouvement, c'est de le surveiller jusqu'où est-ce qu'il va aller, ce mouvement-là. Il pourrait être très, très impressionné, être impressionnant parce que là, ça veut dire que beaucoup de personnes commencent à se réveiller et voir que, justement, le système est comme malade et que, tout simplement, le dollar américain, lui, qui est là comme... La euh, base, comme je vous ai expliqué, est en train de perdre beaucoup, beaucoup de plumes. Et euh, plus qu'on va imprimer de l'argent, ben plus que ça va être difficile pour le dollar américain. Donc, euh, c'est un peu ça que je voulais vous montrer. J'avais pas beaucoup de temps, mais euh, euh, on revient cette semaine, c'est sûr, euh, pour euh, regarder ce qui va se passer, dans le, surtout au niveau euh, politique, parce que ce que Biden a annoncé, euh, ben, ça va être à suivre là, au niveau de... Le... Janet et Hélène Biden et son fameux plan, euh, son nouveau plan là, de 2200 milliards. c'est pas encore adopté, mais on va suivre ça pour vous et on se revient euh, très, très bientôt pour euh, une nouvelle vidéo. Merci.